Oui allô? Oui oui ça va chez toi ça fait deux jours là hein? Ouais je suis à l'école, je suis en train de bosser à l'école Ah ok tu arrives Ok donc à tout de suite okay. Salut. Ça va, ça oui. va. oui. tu vas laisser, Même pas. Une bon. ah, Ça avance, so. on a écrit rouge, rouge, rouge, bleu là. Je suis en train de lire, je comprends pas. On va faire comment? Je lis seulement. Ça va, allez. Tu dis, bosses pas on va dire que tu bosses pas. Allez, ah. oui. mais pas ça. C'est bon une C'est quoi? C'est pour Saint-Valentin! Ah, Valentin! Ouais. Il n'y a pas de Valentin dans notre cimetière. Tu parles de quel Valentin? Non, la Saint-Valentin! La fête! La fête des amoureux! Mmh. Mmh. Mmh. Tu quoi? Mmh. Tu quoi? Mmh. Tu quoi? Oh, vraiment, tu es sans cœur! Tu es sans cœur! Je ne sais pas que tu étais comme ça! Ah bah! Comment toi, tu peux venir me parler de Saint-Valentin? Diego Maradona est décédé le 25 août! Et puis Donald Trump n'a pas eu les élections. Le On... 25 août. 25... Mon cher, il oui, y a novembre. 25 novembre. Mai. C'est 25 novembre. Mai. Mais c'est novembre, mon cher. Pour la que tu vois il est mort. mort. Toi-même, toi toi-même, tu es que. Moi, je sais pas que tu es comme ah, ça. Je te parle de la saint Valentin. Oh. Toi, tu me Maradone, parles de ça. tu connais Maradona. Toi, tu connais Maradona. Toi, Toi, tu connais Toi, tu à Toi, tu m'as encore blessé même, ah tu m'as encore blessé, laisse-moi, laisse-moi, pardon, il oh, faut partir. Je te parle de laisser Valentin et tu me parles de Donald faut Trump. faut partir avant que je meure. Non, faut va la pas, fais va oh. pas. Oh, Quel sang cœur ça. C'est un peu de malade. un que tu as Tu as fait un peu dans malade. Tu as fait un rapport de malade. Tu Tu as fait un de un de Allô. baby, bébé chéri non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, bébé. Là, tout bébé non, ah, bébé. Ah, hey, bébé s'il te plaît, Hey, ben, je vous dis, maman, je vous je vous dis, je vous dis, je vous dis, je je moi parler, oh, la oui. oh. laisse-moi parler. Tu je je je <rire> Tu je Allez, vous bébé. ça,